Allez, il est 7h du matin et tu regardes l'Expresso Ok, et on commence cet Expresso avec euh, une triste nouvelle C'est euh, la fermeture euh, de euh, Holy Grail euh, Donc Holy Grail c'était euh, un studio euh, de jeux de société euh, Notamment euh, connu pour euh, Rallyman Rallyman qui est un jeu que nous on a adoré sur la page et donc voilà, le coup près est tombé de façon assez dure, hein, assez, assez abrupte euh, Puisqu'il y a eu un communiqué de presse qui explique que ben voilà ils n'ont pas réussi euh, à surmonter euh, les problématiques euh, de transport, notamment les surcoûts hein, qu'il y avait au niveau des transports, qu'ils ont eu des problèmes avec euh, avec euh, des, euh, des impressions de jeu et des transports de jeu qui ont qui ont ralenti en fait la livraison des KS. Euh, et puis le Covid leur a fait énormément de mal. Et apparemment, ils n'ont pas réussi à surmonter. Je vous laisse vous... Euh, vous, euh, si ça vous intéresse hein, vous vous rapportez en fait au, au communiqué de presse qui est un petit peu laconique c'est triste euh, c'était un joli studio euh, voilà avec euh, notamment Museum, Pictura, qui était un jeu qui était apprécié par euh, par kevin et par Nico que je salue et puis et puis surtout le grand rallyman qui avait pourtant été euh, racheté euh, par Asmodée et qui doit être distribué alors est-ce que ça le sera toujours on, on ne sait pas? Mais voilà, c'est la fin de Holy Grail Game. Et euh, j'en parle parce que c'est triste, c'est un beau studio et puis c'est vraiment tombé euh, de façon euh, très abrupte. Si vous allez sur le site, il n'y a plus rien à y faire à part lire le communiqué. Donc voilà, j'espère qu'il y a un moment, l'hémorragie euh, va s'arrêter. Allez, on passe à la semaine de Games Workshop avec une semaine qui est très très orientée sur Warcry et sur Kill Team notamment avec l'abordage acharné hein, que la boîte est déjà est de toute façon en rupture donc elle est plus disponible sur le site je ne sais pas si vous avez réussi à l'obtenir, c'est votre marchand mais si c'est le cas, vous êtes un chanceux c'est de nouveau un, un, un corset hein, donc c'est vrai que le dernier date maintenant ce sera accompagné d'une kill zone. Qui est, euh, qui est plutôt euh, plutôt chouette euh, et puis euh, également on va euh, y retrouver euh, un pack euh, d'extensions, un pack d'upgrade de, de décor avec plein de petites euh, miniardises à l'intérieur. Le tout est également abreuvé par euh, quatre sorties euh, de Kill Team dont euh, une voire même deux sont elles aussi déjà euh, en rupture. Euh, moi j'aime beaucoup euh, les euh, necrons et puis euh, alors je suis totalement euh, tombé amoureux. Euh, de la boîte d'écoute, les figurines qui sont dedans sont bien entendu exclusives et elles sont euh, vraiment super bien euh, taillées et euh, voilà, je pense que je vais euh, craquer pour, pour cette, cette monture sinon euh, ça va être accompagné de deux euh, codex on va avoir Calls obscures, mais également dans le noir, donc qui vous met qui vous met à jour au niveau au niveau de ses sorties. Warcry euh, poursuit également sa diversification avec une nouvelle boîte qui s'appelle Chasse sanglante. Euh, J'ai du mal à comprendre. Là, par contre, il y a, y a beaucoup beaucoup beaucoup de starters qui qui sortent. Je ne sais pas quelle est la politique en fait qui est derrière cette dynamique-là parce que je trouve que ça fait beaucoup de starters pour un jeu qui certes est excellent, mais qui n'a peut-être pas besoin euh, d'autant de starters que ça, bah bon, je vous laisse euh, m'en dire plus en commentaire ça va être accompagné par contre de deux bandes, euh, on va avoir euh, les euh, obélisques hein, euh, qui sont sympas, Mais alors il y en a une qui me fait vraiment euh, euh, kiffer, c'est les petits hunters euh, là euh, franchement les petits warcry hunters, j'ai trouvé ça je trouve ça vraiment vraiment vraiment super clé, sinon pour Horus Hérésie on euh, retrouvera euh, les euh, Hunter squadron euh, c'est des euh, motos en fait euh, que je trouve mais juste de toute beauté euh, j'aime beaucoup euh, l'univers euh, de euh, Horus Erizi mais là je dois avouer que les, les motojets qu'ils ont sorti, les espèces de grosses motojets, euh, j'ai juste envie de les prendre pour me faire un diorama tellement euh, je les trouve euh, badass allez pour la suite euh, on va passer à Star Wars Légion donc vous l'avez vu euh, dans euh, les shorts euh, que j'ai publiés, je vous fais des présentations euh, courtes euh, de ce qui euh, va sortir euh, aujourd'hui, donc on a euh, le Mof euh, le Mof Gideon hein, qui sera euh, disponible, et puis euh, on retrouvera également euh, la boîte des euh, Dark Troopers euh, Imperio euh, qui est là. C'est du très très lourd et c'est pas que euh, les droïdes qui sont euh, dans la boîte. Vous savez que ça fait déjà euh, l'objet euh, d'une d'une Battle Force que vous pouvez télécharger en euh, PDF euh, gratuit sur le site euh, d'AMG. Euh, voilà c'est très très très offensif allez voir les shorts que je fais actuellement attention c'est pas parce que je fais des shorts qu'il y aura pas de vidéo de présentation du Moff Gideon et euh, des, euh, des Dark Troopers ne vous inquiétez pas c'est juste des petites mises en bouche que je fais mais euh, ça ne substitue pas euh, à euh, la vidéo euh, euh, qui, euh, qui sert de présentation euh, globale de la figurine Sinon euh, on va retrouver également euh, toujours euh, du côté euh, d'Asmodée euh, le euh, trône de fer avec euh, l'arrivée d'une grosse boîte pour euh, les euh, martels, un, un starter comme il y avait eu déjà. J'ai les Targaryens, euh, j'ai la garde noire et, euh, et j'ai le peuple libre. Euh, là il y a la nouvelle boîte qui est sortie, qui était euh, les Martins. je sais qu'elle est très très attendue, et puis elle est accompagnée ensuite d'un ensemble de petites boîtes, euh, j'en ai pris une en un exemple, là le, le, les héros, mais il euh, y, y en a plusieurs qui sont sortis, donc voilà, c'est dispo euh, dès aujourd'hui, sinon j'en ai parlé également euh, dans un short, on va retrouver cette superbe proposition euh, de chez Mantique, King of War euh, bouche Starter 7. Donc ça, ça va sortir dans les semaines qui arrivent, notamment également en français. L'idée, c'est de vous proposer un starter set à 40 euros avec des règles aménagées pour, pour l'embuscade, qui est un format beaucoup plus réduit que le format conventionnel en fait de King of War. Ça permet de mettre un pied dans, dans le jeu. Et puis comme l'a si bien dit Evie, ça nous rappelle un peu nos, nos, nos starters de, de War Machine. On, on balançait 40 balles et on pouvait jouer. Et là, en fait, on a deux stands de deux troupes avec, avec un support, un support en, en plus. Voilà, je trouve ça également super classe. C'est une très très bonne idée en fait de leur part que de se lancer en fait dans ce genre de proposition parce que ça permet d'avoir un pied dans le jeu. Et je trouve ça, euh, voilà, je trouve ça extrêmement friendly. Pour la suite, euh, on va avoir également le fameux zombicide chez les cowboys. Euh, bon, voilà, un zombicide de plus. Euh, je ne vous cache pas que je ne m'y suis pas beaucoup intéressé. Je ne l'ai pas reçu, donc c'est pas moi qui vous le présenterai. Mais euh, par contre, je sais que d'autres youtubeurs l'ont reçu, donc peut-être qu'il y a des mécanismes nouveaux. Pour moi, de toute façon, il euh, n'y en a pas un qui dépasse le Green Horde. Euh, donc voilà, euh, si vous êtes fan de l'ambiance Cowboy, n'hésitez pas. Sinon, toujours dans l'univers de Zombicide, on va avoir Gear Up. Gear Up qui est une toute petite boîte qui va vous permettre de jouer de 1 à 4 joueurs. C'est un espèce de jeu de cartes avec euh, des piles à tirer, et puis on a notre notre stand de, de, de perso, euh, et puis euh, voilà, on, on vit une aventure à de d'hobicide un peu allégée, puisque euh, du coup on se retrouve sur des parties d'une trentaine de minutes, c'est facile, c'est compact, et ça se transporte facilement, donc voilà, peut-être un petit apéro game, mais euh, sur euh, l'univers des zombies et de la fin du monde, pourquoi pas. On retrouvera euh, également euh, Call to Adventures Epic Origin euh, alors pourquoi je vous parle de ce jeu bah Parce que euh, déjà je trouve que la boîte euh, elle défonce euh, totalement. <rire> c'est le genre de boîte que vous rentrez dans un magasin et que vous tombez dessus vous vous dites ah tiens ouais sympa, euh, euh, ça donne envie quoi. Hein. Alors forcément je me suis dit de quoi il retourne. Alors c'est un jeu euh, coop. Euh, moi il y a une notion qui me dérange un peu dans ce jeu là, c'est qu'en fait on c'est du full coop mais à la fin on compte les points de prestige et puis on détermine quand même un gagnant. J'ai du mal avec ce genre de proposition. Mais quoi qu'il en soit, euh, voilà, on vous tous ensemble contre un méchant. Il euh, y a un marché euh, de cartes au centre de la table qui vous permet ensuite soit euh, d'augmenter les capacités de votre personnage, soit euh, de remplir euh, des quêtes. Et puis vous allez vous battre contre un méchant. Il y a plusieurs méchants dans la boîte qui sont contenus dans des enveloppes qui sont scellées. Et euh, chaque nouveau euh, boss euh, apporte euh, ses cartes avec lui et donc complète euh, la proposition, la diversité du jeu. Voilà. C'est très très euh, très beau je trouve euh, ça se joue euh, c'est quand même euh, un peu expert euh, j'aime bien les jeux qui jouent tout seul hein, vous savez et là euh, en l'occurrence c'est de 1 à 4 joueurs et puis on va avoir Here euh, to Slay euh, qui est un jeu qui normalement était en anglais mais là qui arrive euh, traduit en France donc là c'est pareil euh, vous allez euh, avoir un petit jeu de cartes avec des petits dés et puis vous allez partir euh, en groupe pour fraguer euh, du gros monstre. Et puis éventuellement également euh, mettre des euh, petits euh, croche euh, à euh, vos collègues. Je trouve que le caractère design du jeu est plutôt sympa. La licorne elle défonce. Et puis franchement l'ours avec sa grosse hache qui euh, déboîte. Voilà je trouve que c'est un beau clin d'œil. Allez je termine cette vidéo sur euh, le coup de cœur euh, BD. Et euh, aujourd'hui je vous propose euh, l'Ogre Lion. Donc, euh, on est euh, dans l'édition euh, Draco, c'est une BD qui est proposée euh, par Bessadier. Euh, le speech euh, est euh, vraiment, vraiment sympa. En fait, vous avez un, un lion qui voyage avec un petit... Euh, euh, ça a l'air d'être une petite, une petite brebis, un petit chevreau. Voilà, euh, donc normalement tous les opposent, euh, ils voyagent ensemble parce qu'en fait le lion a perdu la mémoire euh, et euh, le petit chevreau lui ce qu'il veut c'est retourner dans sa famille qui est dans le sud et euh, le lion pour retrouver la mémoire doit partir dans le sud aussi donc ils partent ensemble, seulement le petit hic c'est qu'en fait euh, ce lion fait des cauchemars et il imagine qu'il a euh, tué ses enfants, il n'arrive pas à savoir euh, ce qui lui est arrivé et en fait il est possédé par un démon. Et à chaque fois qu'il meurt, ce démon euh, s'incarne. Et en fait, euh, c'est un démon euh, qui est euh, en mode euh, en format euh, antilope, un peu, hein, euh, mais mal, donc plutôt plutôt balèze. Et en fait, à chaque fois qu'il qu apparaît, il défonce la gueule à tous les carnivores qui sont sur place. Donc c'est un peu antagoniste, si vous voulez, <rire> entre le lion et l'antilope. La... <rire> et, euh, et euh, mais euh, voilà, il défonce tout le monde. Euh, il rabasse, et puis une fois qu'il a fini de rabasser, euh, pouf, il disparaît, et euh, le lion se réincarne. Et donc en fait ce lion aimerait bien se débarrasser de ce démon euh, qui est en lui. Il aimerait bien comprendre ses cauchemars. Malheureusement il ne peut pas poser de questions euh, au démon parce que quand le démon est là, bah, lui euh, il, est, il est pas censé être là. <rire> il est censé être mort. Et euh, voilà, et en fait c'est là que euh, se, se joue la, la relation avec ce petit chevaux puisqu'il demande au petit chevaux euh, quand, quand je meurs et que la grosse bestiole apparaît, pose-lui des questions pour savoir pourquoi il est là. Euh, qui je suis, où j'en suis et où est ma famille. Donc voilà. Donc euh, c'est plutôt bourrin, hein, euh, soyons clairs. Donc c'est pour des, euh, des, des, des adultes. Ça manque pas d'humour. C'est pas un humour. Euh, c'est pas un humour. là, c'est vraiment un humour euh, qui est rafraîchissant, qui est, qui, qui est bienvenu. Et puis accessoirement, euh, c'est absolument splendide. Pour l'instant, c'est en deux tomes et euh, pour moi il y a, y, a, y a tout l'univers ça, ça sent un petit peu euh, également euh, le Conan, euh, un petit peu euh, également le Trône de Fer euh, enfin voilà, il y a du relationnel il y a du politique il euh, y a du barbare, il euh, y a du sanglant il y a du voyage euh, aussi un petit peu à la façon Seigneur des Anneaux donc pour moi c'est vraiment un package idéal n'hésitez pas, on est aux alentours euh, de euh, 15 euros la bd. voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu sur les sorties de la semaine. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à partager cette vidéo. Et puis moi, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets bah parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao